Une personne sur deux va être concernée par le handicap au cours de sa vie. Pour améliorer la vie quotidienne, professionnelle et étudiante de ces personnes, nous avons imaginé un concours innovant qui relie innovation et handicap. Aujourd'hui, c'est 10 équipes, 30 étudiants et 10 coachs qui ont eu deux mois pour affiner ce projet. Et finalement, ce sont quatre prix qui seront décernés. 3 du jury, un du public. Merci à Eden Red et à tous les partenaires d'avoir soutenu le projet. Votez pour, pour, votre, pour votre projet, projet préféré, préféré.